Pour le site Documents d'histoire et de géographie, le service du récit de univers social a créé des tâches en réalité augmentée. Pour voir cette réalité, vous devez avoir un appareil mobile, soit une tablette ou un téléphone intelligent. Peu importe l'appareil que vous avez, vous pourrez télécharger gratuitement l'application Horacement. Son utilisation est simple. D'abord, vous devez vous créer un compte. Ensuite, pour avoir accès à la réalité augmentée du récitus, vous devez suivre notre compte. Tapez Récitus dans le moteur de recherche sans accent. Vous verrez alors le compte Récitus tout en haut, suivi de l'ensemble des auras qu'on a créées. Cliquez sur le compte Récitus, puis sur Suivre. À partir de maintenant, vous pourrez visualiser toutes les auras du récit pour l'ensemble des tâches qu'on a créées en réalité augmentée.